Chers traders et investisseurs, jeudi 12 septembre, bonjour. Écoutez, ça y est, l'objectif que nous vous avions donné il y a plusieurs jours maintenant, en particulier sur les marchés américains, a été atteint. Nous avons atteint sur le Dow Jones les objectifs que nous avions fixés. Alors bravo, bravo à tous. En dehors de cela, Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à quelques heures des résultats cruciaux des décisions de la Banque Centrale Européenne, donc il ne se passe rien. Nous sommes clairement dans un marché d'attente, nous patientons, et attendons et sommes persuadés que l'après-midi sera sans doute beaucoup plus active. Il n'y a pas grand chose à ajouter, dans ce contexte nous avons réalisé deux trades gagnants et un trade stoppé à son prix d'entrée, accompagné pour l'ensemble d'une médaille. Soyez tous présents cet après-midi, il y aura certainement beaucoup de choses et même peut-être dès, dès 13h45. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.